Si le rock apparaît dans les années 50, ce n'est pas parce que Elvis se réveille un matin un peu décoiffé avec un dérancher en disant je vais inventer quelque chose. Non. Bien sûr, ce n'est pas Elvis qui invente le rock'n'roll, et si le rock'n'roll apparaît, c'est juste parce que quelques années auparavant, on invente la guitare électrique. Si le rap apparaît dans les années 80, ça n'est pas un artiste qui se réveille au dernier étage du tour dans une cité à problème se disant qu'il avait quelque chose à dire, puisqu'il aurait pu le dire en reggae ou en rock, qui lui permet de le faire en rap. Ce sont deux instruments le templeur, cette fameuse machine qui va traiter les échantillons, et la boîte à rythme, machine électronique capable de faire des rythmes sans avoir une batterie dans son appartement. Sans ces deux instruments, le rap ne sonnerait pas comme il est joué aujourd'hui. On ne peut pas comprendre l'évolution des musiques actuelles sans prendre en compte l'évolution des